Nous avions parlé des intérêts du rouleau d'automassage il y a quelques mois sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à découvrir les bénéfices de cet outil pour l'entraînement. Aujourd'hui, je vous propose plusieurs routines quotidiennes. Bienvenue dans Prépa Performance. Entretenir sa mobilité est totalement ancré dans les mœurs de l'entraînement aujourd'hui. Pourtant, il y a encore quelques années, le travail des fascias et des tissus mous n'était pas du tout un réflexe pour un athlète. Cette hygiène physique quotidienne est très intéressante pour réduire les risques de blessures et préserver sa santé physique. Aujourd'hui, on ne vous propose pas une, mais plusieurs routines simples à mettre en place pour prendre soin de son corps. Dans cette vidéo, vous ne trouverez qu'un seul enchaînement orienté sur les hotspots. Mais en même temps que sort cette vidéo, vous en découvrirez une seconde sur la chaîne qui annonce l'arrivée de la chaîne secondaire. Je vous invite évidemment à aller la découvrir pour avoir toutes les informations. Et sur cette chaîne secondaire, vous découvrirez plusieurs programmes pour le rouleau. Abonnez-vous pour soutenir le développement de prépa et performance. Pour en revenir à la logique de ces différents protocoles, l'idée va être de réaliser des automassages durant 15 secondes sur l'ensemble du corps musculaire quel qu'il soit, puis potentiellement d'insister durant 15 secondes supplémentaires sur la ou les zones douloureuses ou raides. On ne réalisera qu'une série pour un travail léger mais quotidien. Bien entendu, cette routine pourra précéder un échauffement pour un réveil musculaire en douceur. En quel cas, on enchaînera avec des mises en charge progressives. C'est parti C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces différentes routines au rouleau de massage pourront vous être utiles. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous soutenir. Vous pourrez trouver le lien de la chaîne secondaire directement dans la description de la vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut Aujourd'hui, on vous propose Aujourd'hui, on, pro... Aujourd on ne vous propose... Aujourd'hui, on ne vous propose... Bien entendu, cette routine pourra précéder un réveil musculaire. Hum, hum, hum, hum.